Tu vas te déconner de la la fête, y'a la fête, y'a la fête, y'a la fête, y'a la fête, y'a la fête, y'a la fête, y'a la la fête, y'a la fête, la fête, y'a la la la la but people are Quel beau rideau cartes, défouf Je Le est en de que tu tu veux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 Tu te souviens de faire chier Los días criaturas del señor, espermas ganadores, productos de la pasión salvaje del condor roto, cómo amanecieron. <risas> des abeilles, ils piquent et meurent. Et parfois ils leur fait un avis qui laisse le dard à l'intérieur. Question, vos seins là par exemple. C'est ton matière naturelle ok, je Ok, merci. Je m'a pas Je ça Je pense à toi. Je veux pas Je Je a toutes les meufs que j'ai Je suis désolé, je vais sûrement en oublier hey. T'es prêt Il y a Emma, Jadis, Alice, Chloé, Ina, Léa, Rose, Anna, Marois, Inès, Laura, Myriam Jordan, ah, si tu le souhaites encore une seule fois, c'est moi qui te être là Oui, mais moi, dit ta mère la caissière Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière Mais elle est caissière, sa mère Elle est caissière, ta mère Oui bah, Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace A hey. toutes les meufs que j'ai Je suis désolé, je vais sûrement en oublier hey. T'es prêt il y a Emma, Jade, Alice, Chloé, Lina, Léa, Rose, Anna, Marois, Inès, Laura, Myriam, Mia, Aya, Manon, Julia, Lou, Camille, Zoé, Lola, Farah, Lucy, Eva, Nina, Roman, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah et puis Sarah, plusieurs Sarah Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace, ey À toutes les meufs que j'ai Je suis désolé, je vais sûrement m'en oublie, hey. T'es prêt, prêt Il y a Emma, Jade, Alice, Chloé, Lina, Léa, Rose, Anna, Marois, Inès, Laura, Myriam, Mia, Aya, Manon, Julia, Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace hey, à toutes les meufs que j'ai. Je suis désolé, je vais sûrement en oublier. Hey. T'es prêt T'es prêt Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace hey, à toutes les meufs que j'ai. Je suis désolé, je vais sûrement en oublier. Hey. T'es prêt il y a Emma, Chad, Alice, Chloe, Lina, Léa, Rose, Anna, Mara, Ines, ouais. Laura, Miriam. Yo, t'as pété là? Oui. T'as pété Ouais j'étais sérieux Oui, bah c'est la nature. Quelle nature enfoiré La nature c'est beau, c'est les fleurs, ça sent bon. Toi t'es là, tu pètes sa poule sanglier enfermée. T'as encore pété Non, j'ai fait caca. Hola, hablo con la fábrica de feos. Sí, sí, diga. Me escapé.